Bonjour, je m'appelle Jean-Marie Sanchez, je suis enseignant section traiteur à l'Institut Régional de Formation des Métiers de l'Artisanat à Rivesalte. Aujourd'hui, nous allons vous présenter trois recettes cuites à la plancha, les brochettes euh, pinchos de porc, les brochettes de gambas et chipirons à la Gallega et pour finir, une escalivade. Alors, nous allons commencer par les brochettes de pinchos de porc. Alors, pour euh, cette recette, il nous faut un kilo de d'échine de porc, une pointe de piment de cayenne, une demi-cuillère à café de curcuma, une dosette de safran, une pincée de cumin, une gousse d'ail du sel, du poivre et de l'huile d'olive. Nous allons préparer la marinade. Nous commençons par éplucher l'ail. Attention de bien le dégermer. Ensuite, nous allons préparer la marinade. Donc, il nous faut une demi-pointe de piment de Cayenne, une demi-cuillère à café de curcuma, l'équivalent d'une ou deux de safran une pincée de cumin l'ail que l'on a déjà germé nous allons le hacher vous le coupez au couteau et ensuite vous commencez à le hacher nous allons ajouter l'ail à notre marinade l'huile d'olive, environ 50 centilitres, une pincée de sel, une pincée de poivre, et on mélange. Nous allons nous occuper de la viande, donc morceau choisi chez son boucher, bien sûr, donc la partie de l'échine de porc la moins grasse. Nous allons la tailler en cubes, d'environ 2 cm. Nous avons choisi les l'échine de porc car elles se marie très bien à la plancha. Ces petits morceaux de gras vont, vont faire que la viande va être juteuse. Nous allons prendre nos morceaux d'échine que nous allons mettre à mariner. Une fois terminé, nous allons réserver au frais pendant 2 heures. Et voilà, la première recette est terminée. Nous allons passer à la seconde, les brochettes de gambas et chipirons à la gallega. Pour notre seconde recette, il nous faut 1 kg de gambas, calibre 16-20, 1 kg de petite sèche entière nettoyée, 3 échalotes, 1 oignon cébête, et on peut mettre de l'origan ou du romarin. Pour notre marinade, il nous faudra une cuillère à café de paprika doux, une cuillère à café de paprika piquant, 2 cuillères à café de pimenton de Murcia, un piment typiquement espagnol, 2 gousses d'ail, 8 cl d'huile d'olive, une cuillère à café de vinaigre de cidre, du sel et du poivre. Donc Nous allons préparer la marinade. Vous prenez vos échalotes, que l'on va ciseler, Donc votre cébette bien à plat, et ensuite au trancheur, on émince. Pour notre marinade, nous avons besoin de la cuillère à café de paprika doux, de la cuillère à café de paprika piquant, donc des deux cuillères à café de pimenton de Murcia, de l'huile d'olive, de notre échalote et notre cébette. On remue. Donc nous allons éplucher les gambas, donc très simple. Vous coupez la tête, vous enlevez les petites pattes qui sont sur le, sur le corps. Nous allons rajouter les sèches. Une petite larme de vinaigre de cidre. On mélange bien et nous allons réserver au frigo pendant deux heures. Dernière étape, nous allons réaliser l'escalivade. Nous allons commencer par la courgette que l'on coupe en deux dans le sens de la longueur. Et on va couper la courgette en biseau pour que esthétiquement ce soit plus joli dans votre assiette. Nous continuons par l'aubergine, même procédé. Nous continuons par le poivron. Donc n'hésitez pas à faire des tranches d'environ un demi-centimètre afin que vos produits, vos légumes se tiennent à la cuisson. Notre recette est terminée. Voilà, nos produits ont mariné pendant deux heures. Nous avons alterné les brochettes de gambas et de chipirons avec de l'oignon cébette. Nos produits sont prêts, nous allons passer à la cuisson. Pour une cuisson à la plancha, sachez qu'il faut démarrer toutes ces cuissons à 250 degrés et ensuite, selon le produit que l'on souhaite cuire, baisser à 220 degrés. Comme tous les produits ne cuisent pas à la même température, nous allons démarrer avec les pinchos de porc, suivis des légumes, et en dernier lieu, les brochettes de poisson. Une fois que nos brochettes sont colorées, nous allons les retourner et ensuite baisser notre plancha à environ 220 degrés afin de permettre aux brochettes de cuire. Nous allons continuer par les légumes escalivades. Vous graissez légèrement votre plancha à l'huile d'olive. Ensuite, vous posez tous vos légumes directement sur la plancha. N'hésitez pas à remuer Souvent, n'hésitez pas également à rajouter de l'huile d'olive. Nous allons procéder à la cuisson de nos brochettes de chipirons. Donc toujours pareil, un filet d'huile d'olive et la partie réservée au poisson. Voilà. Hop. Donc la cuisson va nécessiter à peine 2-3 minutes, ce qui nous permettra d'avoir les trois produits cuits en même temps. Alors, deux petits brins de romarin, hein. un petit peu d'aioli, un plat simple et facile à réaliser, un plat également estival que vous pouvez consommer avec vos amis. Bon appétit